Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique extraordinaire utilisée par un certain nombre de praticiens, mais que vous pouvez également utiliser par vous-même. Il s'agit de la sympathicothérapie endonasale. C'est une technique réflexe qui utilise les zones réflectogènes du nez pour obtenir une réaction de l'organisme dans le sens stimulant ou de le sens relaxant. C'est une technique que vous pouvez utiliser par vous-même, notamment pour traiter les problèmes de sinus, les rhumes, les affections hivernales, en utilisant tout simplement un coton-tige. Alors voici un coton-tige professionnel, hein, c'est ce qu'on appelle un écouvillon, qui permet d'aller très loin au niveau sinus, mais ça c'est du ressort du praticien. En ce qui vous concerne, vous pouvez utiliser tout simplement un coton-tige. Alors dans quel cas l'utiliser Eh bien lorsque vous avez un rhume, lorsque vous sentez une infection qui, dé... qui débute au niveau nasal, au niveau rhinopharynx, vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous sentez un rhume, à chaque fois que vous sentez encombré au niveau nasal, que vous avez eu froid par exemple. Et l'avantage, c'est que vous utilisez à la fois une technique réflexe qui va stimuler la microcirculation circulation au niveau du nez, donc pour amener des globules blancs qui vont lutter contre les envahisseurs microbiens, virus, ou bactéries. Et d'autre part, vous allez utiliser des huiles essentielles que vous allez mettre sur ce coton-tige, selon la méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure. Voilà, donc l'avantage, c'est que vous allez directement sur la zone qui a besoin d'être traitée. Alors je, voilà, je vous montre ici, vous voyez, vous avez. Voilà, donc le sinus. Ici, là et là. D'accord Donc le praticien est capable, avec son écouillon, d'aller jusqu'à l'orifice de la trompe de stache et du, du sinus sphénoïdien, tout au fond de, de, de la cavité nasale. Vous, vous allez pouvoir, avec votre coton-tige, agir localement jusqu'à 2, 3, 4, 5 cm ce qui est déjà très bien. Vous allez faire une préparation à base d'huile. Donc, vous mettez 10 euh, millilitres d'huile, d'huile végétale, donc une huile euh, telle que de l'huile, par exemple, euh, d'amande douce, ou de l'huile de colza, ou de l'huile de pépins de raisin, et vous allez mettre dans ces 10 millilitres, vous allez mettre simplement 10 gouttes d'huile essentielle de kéoptise radiée et deux gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça suffira, vous secouez bien et vous allez avoir votre mélange. Vous imprégnez votre coton de ce mélange et vous allez ensuite le pénétrer au niveau... Voilà, de la cavité alors ça chatouille, ça vous fait directement pleurer, donc c'est bien, ça veut dire que ça stimule la sécrétion des glandes, des glandes lacrymales bien sûr, mais également des glandes Voilà. Et si vous voulez avoir une réaction plus forte, et bien vous tournez, vous tournez le coton. Vous pouvez aller plus verticalement, là vous arrivez dans la partie supérieure des sinus, alors, l'autre technique consiste à imbiber le coton-tige d'huile essentielle, s'allonger sur le dos, faire pénétrer, voilà, et après, vous en mettez de chaque côté, bien sûr, et après, vous allongez sur le dos pendant un quart Alors, que va faire l'huile essentielle Eh bien, elle va se diffuser partout au niveau des cavités sinusiennes et vous allez avoir une action de désinfection, de désencombrement des voies, de fluidification du mucus et surtout une action antimicrobienne euh, grâce aux gératures des huiles essentielles. Alors surtout pas d'huile essentielle agressive au niveau du nez. Je vous ai donné deux huiles essentielles, il y en a bien d'autres. Il y a également le Niaouli, il y a également l'Eucalyptus euh, euh, Globulus. Ne cherchez pas à innover, restez avec cette formule, vous n'aurez pas de problème particulier. C'est une technique que tout le monde peut utiliser sans risque majeur. Alors, un petit problème avec les... Euh, éviter chez les enfants et les femmes enceintes, bien sûr. Éviter chez les personnes vraiment allergiques à toutes les huiles essentielles. Et donc, je vous donnerai plus tard une autre technique de stimulation du système neurovégétatif et notamment du système sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.